encore pour votre visite. Aujourd'hui, euh, je voudrais parler aux internautes de l'infertilité. Surtout l'infertilité. Pourquoi? Parce il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui cherchent alors que Dieu ne nous a pas créés stériles. Dieu n'a créé personne stérile. Les gens vont dire peut-être que c'est faux, mais c'est rare les hommes qui sont nés stériles. Si ce n'est pas à faire si ce n'est pas la sorcellerie, Pour les européens, peut-être qu'ils n'ont pas une idée de ce qu'on appelle la sorcellerie. c'est en fait, le fait que les gens utilisent la magie ou les connaissances traditionnelles, mais pour faire des choses négatives. Parce que tout ce que nous faisons, eh, ébolis ou bien des histoires on peut l'utiliser pour faire du bien, on peut l'utiliser pour faire du mal, comme les, les, les fusils qu'on peut utiliser, pour faire du bien ou faire du mal et les gens qui sont stériles, qui ne peuvent pas faire enfant ou à qui les médecins déjà déclaré que pour eux c'est fini, appelez-nous. Avec des feuilles, on peut réussir, c'est pour ça que je vais vous donner un remède gratuit, notre citron simple, le citron qui n'est pas encore mûr, qui n'est pas rouge, vous prenez, vous avez un que ce soit dans votre sac ou bien dans votre voiture ou quelque part sur votre moto. Vous n'allez jamais faire accident. On ne fait pas accident quand on a citron ce soi. Attention, si c'est dans votre sac et que vous partez, vous voyez un grand camion arrive ou bien d'en descendre, vous freinez brusquement devant le camion pour dire que vous voulez tester. Même dans la Bible, Jésus a dit, il faut pas tenter. Le Seigneur n'aime pas qu'on le tente. Donc, il faut pas tenter, il faut pas dire, je vais vérifier si ça fonctionne. L'autre chose, il faut croire. Il faut croire à ce que vous faites et puis l'effet classe-vous. Car votre croyance, comme on l'a dit aussi dans la Bible, ta foi t'a sauvé. Lorsque vous croyez à ce que nous faisons, ça va se multiplier le résultat sera plus rapide pour vous. Au lieu de suivre entre griffes eh, la culture occidentale qu'on nous a importée, je ne dis pas de ne pas aller à l'église, mais quand vous allez à l'église aussi, il faut. Trouver, il faut utiliser les feuilles comme c'est utilisé dans les Sommes, comme le roi Salomon l'a utilisé dans la Bible aussi. Utiliser les feuilles, utiliser les feuilles. Il n'est pas interdit d'utiliser les feuilles. Ceux qui disent qu'ils vont à l'église, ils ne veulent pas s'approcher des blessures traditionnelles, entre moi je crois que, euh, et, et, en tout cas, c'est leur choix. Je ne veux pas juger quelqu'un ici. J'invite seulement ceux qui en ont besoin. Si vous cherchez vraiment un enfant, venez. Si vous êtes femme aussi et vous avez des problèmes. Infection. À propos d'infection, l'infection, il y a chez l'homme, il y a chez la femme. Lorsque vous êtes homme et que vous n'êtes pas avec une seule femme et souvent vous, vous oubliez de vous protéger préservatif ou autre méthode conservatif, alors venez, il y a des bagues contraceptives, il y a des bagues qui protègent contre les, les infections aussi, mais il y a aussi des tisanes, des feuilles, des poudres ou des comprimés, les différentes formes de sirops, il y en a. Pour les infections, les plaies internes, la fatigue générale, pour fortifier les nerfs aussi. De la même façon chez la femme, quand vous avez des pètes blanches, ou vous avez des douleurs, vous avez quelque chose qui vous craque, candidose, ce qu'on appelle un bébé magné, si ça vous dérange, s'il y a des plaies internes, des plaies dans la bouche, ou au niveau du sexe, ainsi de suite, ne laissez pas durer. Parce que lorsque ça dure, ça fait pendant longtemps sans traiter, ou bien sans un traitement efficace, ça cause d'autres maladies. Un exemple très simple. L'hémorroïde. L'hémorroïde non traité chez l'homme. Ça, ça, ça, ça cause la faiblesse sexuelle. Et aussi l'éjaculation précoce. Il y a plein de choses que l'hémorroïde cause et les gens ne savent pas. Par exemple, lorsque vos yeux vous grattent, vous ne voyez pas très bien. Ou quand les trucs sont à 10 vous ne voyez pas. Tout ça là, c'est des signes. Ça peut être le signe d'hémorroïde, comme ça peut être le signe d'autres infections. Autre information que je vais vous donner quand les gens ont la fièvre, lorsqu'ils ont le corps chaud, ils ne vont pas prendre paracétamol ou bien quelque chose pour calmer la fièvre. Souvent, ce n'est pas conseillé. Sauf que la fièvre, effectivement, ça cause l'anémie. Il faut calmer la fièvre. Je ne refuse pas. Mais le premier geste ne devrait pas être calmer la fièvre. Ça devrait chercher qu'est-ce qui cause la fièvre, parce que la fièvre c'est le signe de l'organisme pour vous dire il y a quelque chose qui ne va pas peut-être une nouvelle infection, peut-être telle chose que vous avez mangé hier, ainsi de suite, ainsi de suite. Premier signe, ce que vous devez faire faut consulter un médecin ou quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît la maison traditionnelle. Je ne dis pas de me consulter tout de suite ou d'aller forcément chez tel médecin tel médecin, mais quand vous avez la fièvre, premier signe, premier geste à faire, consulter un spécialiste, quelqu'un qui connaît le domaine de la santé. Si la fièvre persiste, vous prenez les médicaments, ça ne va pas, ou bien vous prenez les produits chez vous aussi, ça ne va pas. Deuxième chose à faire, faites une consultation spirituelle. Est-ce que c'est fièvre normale Est-ce que c'est spirituel C'est un avoutement, c'est début de ci, c'est début de ça Il y a deux formes de consultation. Il y a consultation simple, où le médecin va vous écouter, ou bien le spécialiste de santé va vous écouter et vous prescrire des médicaments. Il y a la consultation spirituelle, où spirituellement, nous, on va voir. Ça, c'est uniquement sur l'église traditionnelle, comme moi ou comme mon vieux. Il y a le vieux qui a la maison, qui prend aussi ce genre de cas en charge. Lorsque vous êtes dérangé par les membres de vos familles, la sorcellerie, l'envoûtement, vous avez eu un poste, une promotion, et puis dans la famille, on vous a dit non, que vous, vous êtes avant de dire vous êtes trop petit pour obtenir tel poste. Vous avez acheté un nouveau véhicule, voiture, je veux dire pas seulement véhicule, vélo ou moto. Vous avez acheté une nouvelle voiture, Appelez les gens, à manger, boire, et puis le, quand, se, quand eux ils se lèvent, leur souci c'est quand, quand est-ce que lui il est né maintenant pour euh, déjà conduire une voiture alors que moi je suis encore là. Alors, ne vous inquiétez pas avec mon vieux. Le vieux, il est là à l'omé. Il peut vous traiter à distance si vous ne pouvez pas venir. Quand vous venez le voir, quelle que soit la protection dont vous avez besoin, quel que soit le pouvoir dont vous voulez, le pouvoir dont vous, vous voulez utiliser pour faire des choses, le pouvoir que vous avez besoin, ainsi de suite, venez le voir, la sorcellerie, il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes de sorcellerie. il y a aussi des formes de pouvoir pour se protéger contre la sorcellerie. Alors j'invite tous ceux qui occupent des postes de responsabilité, tous ceux qui sont chefs de famille, tous ceux qui ont une petite famille, ceux qui veulent, qui font souci de leur famille, de leurs frères et soeurs, il faut nous appeler. Je répète encore, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ceux qui ont problème d'amour, problème de conjoint, problème d'âme-soeur. C'est-à-dire, si vous, vous n'avez pas la chance de convaincre une fille, tous ceux à qui vous parlez, elle vous fait comme si vous n'existez pas, vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvre. Non, l'amour, le romantisme, ça ne dépend pas de la richesse, c'est dans le sang. Si vous vous vivez des choses comme ça et que personne, aucune fille, ne vous écoute, ne n'attend même pas pour écouter votre avance, appelez-nous. C'est pareil chez les femmes aussi. Vous êtes très belle, vous avez la tête, euh, vous avez votre dos très rond et malgré ça, Soit les gens vous cotisent, ils, vous, ils restent ensemble avec vous, une fois, deux fois, ils s'enfuient. Ou bien, en degré, dès qu'eux, ils paient, vous connaissez, après ils partent, ils ne restent plus. Tout ça là, là c'est pas trop bien. Appeler, c'est pas naturel. Si tu es une fille et en un an, tu as déjà sorti avec trois ou quatre hommes différents, parce que les hommes te laissent. Non, pour toi, ton heure a Aujourd'hui, quand tu as la chance de tomber sur cette vidéo, si mon, là, mon heure a sonné, il faut nous appeler problème d'amuseur, ça va se rêver très, très, très bientôt avec le vieux, avec une petite consultation. Il y a des feuilles, des herbes, il y a des choses que vous pouvez utiliser pour rêver. Vous êtes en couple, vous, vous avez déjà la chance d'avoir un homme ou une femme sous votre toit. Mais chaque soir, avant de rentrer à la maison, c'est toujours ceci. Et... Mon homme là, il est encore là avec sa jalousie. Non, ma femme là, elle est encore là avec cette dispute. Non, l'homme, la paix, le foyer, les deux vont de paix. Il n'y a pas de foyer dans lequel il est dit qu'il faut toujours se quereller. Non, on dit qu'être en couple c'est suivi Non, c'est faux. Tout ça là, là. c'est l'œuvre du Satan, c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre des envoûtements de la sorcellerie. Et j'appelle tous ceux qui sont en couple, qui ont ces problèmes de famille, de, de nous appeler. Je rappelle aussi ceux dont les conjoints les ont, les, les ont abandonnés. Que ce soit l'homme qui a abandonné la femme ou la femme qui a abandonné l'homme, alors qu'ils ont des enfants, il faut nous appeler, vous aurez gain de cause. À partir des autres semaines, nous allons vous donner un remède par vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et likez aussi pour ne pas rater nos vidéos il y a des...